est interdite aux moins de 18 ans et au plus de 77 ans au problème d'arrêt cardiaque éventuel. Alors, Alors nous allons parler de Cyberpunk de... Euh, dans des conditions euh, techniques un peu complexes. <rire> Puisqu'on n'a pas de batterie sur l'ordinateur, donc euh, il va prendre l'âme dans quelques minutes. Mais je pense que j'aurai quand même le temps de vous montrer euh, ce qu'on a prévu. Euh, donc bienvenue d'abord à, à tous Ravi euh, d'être à Nice Fiction euh, et de vous, de vous voir euh, pour cette conférence. Donc, à mes côtés, euh, Yannick Rompala, qui est enseignant-chercheur euh, à l'université, politiste, euh, initialement spécialiste de développement durable, et aujourd'hui l'un des, des principaux chercheurs euh, sur l'utilisation de la science-fiction en termes de politique, en termes de science politiques. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un tout récemment sur, sur cette question, sur ces questions liées à la science-fiction, hors des décombres du monde en particulier, qui propose, et on va en parler aussi à travers le cyberpunk, des différents scénarii que propose la science-fiction pour répondre aux problématiques, notamment environnementales mais aussi politiques de, de, du monde actuel. Et moi donc Hugo Bellagamba, je suis historien du droit, auteur de science-fiction, et euh, j'ai également travaillé un petit peu. On, on travaille ensemble sur sur ce projet euh, depuis plusieurs euh, plusieurs mois déjà. C'est une conférence qu'on a déjà euh, prononcée, qu'on retravaille chaque fois et qui donnera lieu à un essai euh, qui sera publié au, au Bellial dans, dans un ou deux ans, euh, selon le, selon les délais euh, les délais prévus. Voilà. Donc on va vous parler un petit peu de, de cyberpunk, de capitalisme, d'anticapitalisme, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aborder. Euh, la manière dont ce courant de la science-fiction, le cyberpunk, propose une réflexion sur la société, éventuellement sur le futur proche, et voir comment ce courant qui est né il y a un certain temps déjà dans l'histoire de la science-fiction, dans les années 80, mais on y reviendra tout à l'heure, peut être utilisé pour penser le monde aujourd'hui, les défis technologiques et les défis politiques et juridiques aussi, qui, qui sont posées euh, voilà, pour notre présent. Alors on commence par euh, un, une présentation, une bande-annonce euh, d'un jeu vidéo euh, qui fait grand bruit actuellement, qui s'appelle Cyberpunk 2077, et euh, on vous laisse la regarder, puis on en, on en reparle après. Et ça marche Évidemment, le son ne marche pas, ce qui est dommage. Alors, j'ai essayé de régler ce problème-là, voilà, Bien. on va recommencer, vous inquiétez pas, voilà, c'est parti. I've got a promise for you. Might a lie, an illusion. It's there. Just around the corner. Voilà, donc ça c'est la, la bande-annonce du jeu, et je vais peut-être donner la parole pour commencer à, à Yannick, qui va vous donner son, son regard. Euh, et puis ensuite on vous donnera également la parole, on pourra échanger tout au cours de, de, cette, de cette conférence. Vas-y, je t'en prie. Alors je vais vous expliquer pourquoi quand on est euh, politiste ou chercheur en sens social, on peut s'intéresser à ce type d'objet qui a priori peut paraître euh, curieux et pas dans les canons euh, des recherches en, en sciences sociales. Euh, je dirais pour commencer qu'avec le, le cyberpunk, on est face à un paradoxe. Nous sommes face à un paradoxe. Euh, le propre de la science-fiction, normalement, c'est de défamiliariser, c'est de produire un effet de distanciation cognitive. Euh, quand vous regardez ce type de production, euh, et quand vous relisez euh, a posteriori des œuvres classiques, hein, comme Neuromancien, ou quand vous re-regardez Blade Runner, euh, ben vous vous dites, en fait, euh, tout cela m'est très familier. Euh, voilà, donc, voilà, Vous n'êtes pas avec l'effet classique de la science-fiction, et relais a posteriori, vous êtes dans un effet de réalité qui est absolument euh, impressionnant. Alors, c'est en ce sens-là que moi, ça, ça m'intéresse, parce que je dirais que, euh, voilà. si on veut interpréter les grandes tendances contemporaines, on est un petit peu comme des grenouilles. Euh, vous voyez un petit peu l'image de la grenouille qui est plongée dans l'eau et euh, avec laquelle on va faire monter progressivement la température. Euh, donc la température monte et puis progressivement la, la grenouille se fait ébouillanter euh, puisqu'elle ne se rend pas compte que la température a augmenté progressivement. Alors je dirais que c'est un peu la même chose avec l'évolution du capitalisme et les évolutions techniques. En fait nous avons baigné dans un ensemble d'évolutions qui font que nous ne sommes même plus sensibles euh, voilà, à des choses qui sont pourtant, euh, enfin qui vues avec le recul, euh, mériteraient d'être euh, questionnées. Et typiquement, euh, c'est l'effet qu'avait produit euh, le cyberpunk au moment où il a été écrit, donc en, en début des années 80, un hein, ancien, c'est 84, et c'est le prolongement de quelques nouvelles qui ont été écrites par William Gibson, donc notamment Tony, et Monique, euh, etc. Voilà. Et quand on le relit a euh, posteriori, on a l'impression d'être quasiment euh, dedans. Hein. Alors... Il suffit de reprendre les, les mots du, du terme. Hein. « Cyber », c'est effectivement le, le dérivé du « kuber grec hein. », c'est tout ce qui touche au gouvernement, et en l'occurrence aux technologies informatiques. Et puis punk, bah c'est l'aspect de déliquescence sociale et avec le côté rebelle que véhicule l'imaginaire du, du punk. Alors pour reprendre les termes de, de Bruce Sterling, voilà, c'est high-tech, low-life. Euh, nous sommes dans une époque où on se rend compte que les technologies avancent à un rythme qui est colossal, hein, et à tel point qu'on a du mal à les suivre. Et puis low-life, euh, vous n'êtes tous pas sans savoir qu'une des questions qui se posent, c'est l'accroissement des inégalités, euh, et inégalités qui ne tombent pas de nulle part, hein, qu'on peut imputer certes pour partie à des évolutions techniques, mais qu'on peut aussi imputer de pour partie euh, à des choix politiques, hein, voilà, qu'on faire ce que fait Trump aux états unis euh, et qu'on faire aussi la manière dont les technologies influent sur euh, ces choix euh, politiques. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un qu politiste ou que des chercheurs comme nous peuvent s'y euh, intéresser euh, J'ai employé quelques gros mots, et puis après on les évacuera... Euh, une des questions qu'on se pose en sciences sociales, c'est comment est-ce qu'on fait pour aborder des phénomènes systémiques Comment est-ce qu'on fait pour traiter des abstractions Comment est-ce qu'on fait pour traiter des totalités voilà. En sociologie, on sait faire. On est relativement familier des comportements sociaux, des groupes qu'on va suivre pour les analyser. Mais comment est-ce qu'on fait pour traiter des phénomènes qui se déroulent à une échelle planétaire et qui concernent une collectivité qui est désormais celle de la planète bah, il vous faut trouver des, des substituts, il vous faut des intermédiaires. Et c'est un peu le, le postulat que pose un, un grand théoricien de la littérature qui s'appelle Frederick Jameson, qui lui considère que pour bah, traiter une tonalité, pour traiter une abstraction, euh, vous pouvez tout à fait utiliser des, des phénomènes médiatiques. Et que ça peut être un, un proxy, comme diraient les anglophones, pour bah, intellectuellement commencer à mouliner des séries de questions euh, sur des grands phénomènes qui touchent notre époque euh, contemporaine. Alors, je vais prendre deux de ces questions, euh, et puis après, on, on le fera de manière interactive hein, pour euh, un petit peu animer la conférence. Une première grande question qui, moi, m'anime, euh, euh, qui me perturbe beaucoup, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler la déterritorialisation du capitalisme. Ça sera le deuxième gros mot de, de la séance. Euh, je ne sais pas si vous le savez, hein, aujourd'hui, euh, le capitalisme peut accumuler peut produire des richesses sans avoir besoin d'une masse euh, matérielle et territoriale. Peut-être savez-vous que euh, l'essentiel des transactions aujourd'hui qui ont lieu en bourse sont faites par des robots. Les trois quarts des transactions boursières sont faites par des robots qui vont à la vitesse de la lumière. Et l'enjeu, c'est même de mettre euh, voilà, les câbles ou les, les serveurs le plus près possible des places boursières pour gagner les nanosecondes qui vont permettre de l'emporter par rapport aux petits camarades et aux compétiteurs. Voilà. Euh, et Avec tous les risques qui peuvent en résulter, les flash-crash hein, qu'on a vus il y a Quelques années, voilà, et l'essentiel de ces transactions n'a plus d'opérateurs humains, ce sont des algorithmes, voilà. Et les opérateurs humains, euh, <rire> voilà. si, si vous voulez investir en bourse, euh, ne le faites pas, vous êtes le, le pigeon euh, dans ce jeu et vous êtes sûr de, de perdre, hein. c'est plus pour vous, même si on peut vous faire miroiter des, des gains faramineux, voilà, ça n'est plus le cas. Euh, donc, ça, c'est un premier aspect. Euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour saisir ce, ce type de phénomène eh ben, euh, on peut prendre la diverture cyberpunk qui, effectivement, nous propose une métaphorisation de cette déterritorialisation du capitalisme. Euh, donc, William Gibson, c'est l'inventeur du terme de, de cyberspace. Et le, le monde qui nous le décrit, effectivement, c'est un monde euh, où les technologies et le système économique sont euh, couplés. Euh, voilà, c'est pour ça qu'un des termes que je voudrais introduire, c'est celui euh, de techno À certains égards, il vaudrait mieux parler de technocapitalisme plutôt que de Capitalisme, tellement la technique est imbriquée dans le devenir du, du capitalisme. Et effectivement, quand vous lisez euh, Neuromancien, euh, le livre est parcouru de fulgurances de ce type. Hein. Euh, euh, neuromancien décrit un monde qui est dominé par les. Euh, alors lui ne dit pas conglomérat il reprend un, terme, un vieux terme japonais hein, qui est zaibatsu. Zaibatsu, c'était les, les conglomérats japonais hein, qui dominaient l'économie japonaise euh, au début du XXe siècle. Et effectivement, le monde qu'il décrit, William Gibson, c'est un monde qui est devenu complètement dominé par les conglomérats. Et à tel point que même les, les formes de régulation étatique ont disparu. Il n'y a plus d'État. Et la seule forme de régulation étatique qui reste, euh, c'est l'espèce de police qui vise à empêcher euh, la survenue euh, d'une intelligence artificielle qui serait d'un degré tellement élevé euh, qu'elle ne pourrait plus être maîtrisée. Et dans le roman, ça s'appelle « La police de Turing voilà, ». C'est la, la seule forme de, de régulation encore euh, sécuritaire ou policière qu'on trouve dans ce type de, de littérature. Donc c'est un des premiers intérêts de, de ces romans, c'est vous montrer bah, qu'est-ce que pourrait donner un système économique euh, dans lequel l'État ou les États auraient été amenés à se, se retirer et où seraient devenus dominants ces puissants euh, conglomérats, euh, dont on s'aperçoit d'ailleurs dans ces romans euh, qu'ils ont euh, une forme de rapport avec la légalité ou avec la morale qui est euh, devenue très distant. Euh, et à tel point que la, la frontière entre le, le monde euh, économique, entre ce type d'acteurs et les mafias, elle est très ténue, euh, voilà, y compris dans la circulation des technologies et y compris dans ce que peuvent faire ces, euh, ces conglomérats. Euh, un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est Câblé, qui est un roman un peu plus. Euh, qui vient un peu plus tard que nos romanciens, qui est écrit par euh, Walter John Williams, où là, pour le coup, vous avez une forme de métaphorisation encore plus poussée de la déterritorialisation du capitalisme. Euh, les entreprises en question, en l'occurrence, ne sont plus sur Terre. Elles produisent. En orbite euh, donc, si vous voulez faire grève, si vous voulez empêcher le, le mode de production de, de fonctionner correctement, c'est même plus possible. Voilà, euh, c'est sur des satellites euh, voilà, où les produits, euh, en fait, descendent euh, sur Terre. Et en plus, dans un système qui est... Euh, je parlais de, de confusion entre système économique, légal et mafia. C'est qu'en fait, effectivement, donc, dans le roman, ça s'appelle les orbitaux. Et les orbitaux se débrouillent pour créer des espèces de situations de pénurie artificielle, de façon à faire monter euh, au gré des des envies, euh, le cours des produits. Donc il y a tout un système qui se met en place avec une économie relativement légale, et puis une économie moins légale, et notamment sur les médicaments. Les médicaments sont devenus un bien très précieux, sauf qu'ils ne sont plus produits sur Terre, ils sont produits sur des stations orbitales. Voilà, donc après vous êtes malade, voulez-vous soigner, euh, bah, comment vous faites Vous êtes obligé de recourir euh, à ces médicaments qui arrivent à un prix du marché qui n'est pas tout à fait le prix du marché. Voilà, puisqu'ils font les prix euh, qu'ils veulent, et en entretenant la pénurie, et, en, voilà, et pour peu qu'il y ait euh, un petit malade, qui arrivent à stocker, à libérer ces produits -là. Ils peuvent bombarder d'un seul coup en relâchant tous les produits qu'ils veulent pour faire baisser les prix et créer des situations euh, voilà, de... qui les, euh, les arrangent. Donc là, vous avez une autre forme de métaphorisation, disais-je, de déterritorialisation du capitalisme et avec à nouveau un effet de, de familiarité, euh, ou en tout cas de perturbation, de défamiliarisation. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, parmi les projets de Jeff Bezos, donc, le, le fondateur et dirigeant d'Amazon, il y a effectivement l'idée de euh, lancer, euh, alors en première étape, ça serait en orbite, et puis après, ça serait pour partir vers d'autres horizons, bah, des espèces de containers où, effectivement, on pourrait euh, donc non seulement fabriquer, mais mettre euh, une partie de la population pour euh, l'engager vers une forme d'exploration euh, exploration spatiale. Donc, ça, c'est la première question. Euh, deuxième question, également un petit peu théorique, euh, que moi je travaille avec ce type de, de matériaux c'est euh, que devient la condition humaine dans un environnement qui est hyper technique, qui est avec une densité technique qui a euh, considérablement augmenté euh, bah là aussi, on est un petit peu comme la grenouille euh, dans le, la casserole dont la température a augmenté progressivement. On baigne tellement dedans qu'on euh, ne s'en rend euh, même plus compte. Et nous, on est enseignants et on s'en rend bien compte avec nos, nos étudiants. Euh, Aujourd'hui, pour faire décrocher, enfin je vois il y a des, des gens un peu jeunes dans la salle, donc euh, il doit savoir ce que c'est. Aujourd'hui, pour faire décrocher un jeune dans son smartphone, euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, combien de temps vous tenez sans euh, mettre le nez sur un écran si je vous dis voilà je vous prive toute la journée de votre smartphone qu'elle va être. Ouais c'est pas possible. Si, si... Oui voilà, vous êtes une exception et... <rire> Ok, bah je dirais, viendrai après sauter dessus à pied de joint et puis on, on verra combien de temps ça, ça tient. Pardon? Ouais non, c'était pour, pour jouer. Euh, bref. Donc tout ça pour dire que alors c'est pas vrai. Enfin, je, je blague. On blague parce qu'effectivement, on est confronté à ce type de, de situation. Mais c'est vrai pour tous les individus. Euh, il y a des études très sérieuses qui ont été faites euh, qui montrent que le, la capacité d'attention, la capacité de concentration a considérablement diminué et dans un intervalle de temps qui est très très bref, voilà, les capacités cognitives euh, on sait déjà mesurer qu'elles sont euh, affectées hein. donc la condition humaine euh, elle est euh, complètement transformée par le type d'environnement technologique dans lequel on baigne et nos écrans sont devenus euh, voilà, une interface quotidienne avec laquelle on est euh, constamment euh, relié. Alors là aussi euh, l'intérêt de on peut l'interpréter différemment il enfin, euh, y a une euh, pour la littérature que je fréquente, les points de vue sont quand même plutôt euh, pessimistes. Il y a un de la littérature effectivement qui vit la chose comme quelque chose de positif, euh, comme une avancée, euh, c'est-à-dire au lieu de s'embêter à ce. Cette... Oui, oui, euh, donc dans le, les travaux que je, que je lis. Euh, c'est plutôt des constats euh, critiques et pessimistes. Euh, voilà, c'est plutôt la baisse des capacités de concentration, d'attention, de mémorisation. Euh, c'est plutôt la perte de capacités cognitives que leur euh, augmentation. Donc certes, oui, on peut se dire que dorénavant, on peut stocker sur des, euh, des mémoires externes. Euh, stocke, voilà, plus besoin de s'embêter à mémoriser la liste des départements français et leurs préfecture, leur préfectures, leurs sous-préfectures. Aujourd'hui, on a ça sur euh, Wikipédia. Euh, par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait, de ces capacités cognitives en, en remplacement Et ça, c'est une autre, une autre question. Euh, oui, oui, oui, et euh... c'est pour ça, enfin voilà, euh, la question que je pose est une question, c'est un débat philosophique, c'est aussi ce que permet de penser, la... euh, moi dans mes travaux j'essaie de pousser l'idée que les, les œuvres de science-fiction sont des formes de problématisation, c'est-à-dire qu'entre l'entrée d'une œuvre et la sortie, en fait vous vous trouvez avec des questions que vous n'étiez pas posées, en disant, bah oui, tiens, euh, en lisant ce type de situation dans le roman, bah, je me mets à me poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées euh, au demeurant. Donc, typiquement, ce qu'on disait auparavant, bah, c'est qu'est-ce que ça veut dire que, euh, voilà, quand je me pose une question, mon premier réflexe, c'est d'aller voir euh, Wikipédia ou Google ou d'aller taper quelque chose sur un, un smartphone. Alors qu'un de vos ancêtres n'aurait pas fait euh, ce type de. enfin, n'aurait pas eu. Nécessairement, ce type de, de comportement. Mais aujourd'hui, le, voilà, le, le, le type d'environnement dans lequel on baigne fait que en fait nous avons des mécanismes cognitifs et des formes de réflexes qui ont, pour le coup, évolué pour reprendre le terme. Et là aussi, il y a des travaux qui ont été, qui ont été menés entre la manière dont on raisonne quand on écrit sur une feuille de papier... Et la manière dont on résonne quand on se sert d'un traitement de texte, par exemple, les mécanismes cognitifs ne sont pas les mêmes. Parce que le, le logiciel, euh, on, mais c'est vrai pour toute technique, hein, toute technique va conditionner la manière dont on va s'en servir. Donc le logiciel va aussi conditionner le type de mécanisme cognitif euh, que vous allez avoir par rapport à, à vos travaux. C'est pour ça qu'il y a certains chercheurs, euh, des grands mathématiciens notamment, qui considèrent qu'il bah, faut faire des espèces de breaks se déconnecter complètement une journée pour faire l'effort de, bah, de travailler avec du papier, quoi, de noter ses idées sur une feuille de papier, plutôt que de subir les, les formes de conditionnement cognitif produits par ces, euh, par ces logiciels. Alors tout, tout à l'heure je parlais des, des étudiants en disant qu'ils étaient, euh, et moi aussi hein, moi je vois ma, ma capacité de concentration parfois, elle est un peu affectée par le fait d'être tout le temps tenté d'aller voir sur internet euh, euh, certaines sources d'informations, euh, Sachez, hein, non pas pour vous euh, dédouaner et dormir mieux ce soir, que vous n'êtes pas complètement responsable, ou que les gens qui subissent ces, ces processus cognitifs ne sont pas complètement responsables. Euh, tout, toutes les applications qui vous rendent addict, elles sont conçues pour ça, elles sont faites pour ça. Elles sont designées pour vous rendre addict, euh, pour travailler sur votre sécrétion de dopamine, pour travailler sur votre circuit de récompense. Parce que le but du jeu, c'est ça c'est de voir le petit, euh, le petit indicateur qui va s'allumer sur l'appli. Euh, j'ai reçu tant de messages ou j'ai une notif. Voilà, pour faire fonctionner votre circuit de récompense et votre niveau de, de dopamine. Et c'est devenu une discipline à part entière. Ça s'appelle même la captologie. Il euh, y a un monsieur qui travaille dans une université euh, californienne qui s'appelle Benji Fogg. Voilà, c'est une science. Ça s'appelle la captologie. Et c'est comment euh, travailler sur le niveau d'attention de quelqu'un qui va se servir euh, d'une application ou d'un produit euh, informatique. Donc tout ça pour dire qu'une bah, manière de réfléchir à ça, euh, c'est aussi de regarder euh, le type d'environnement dans lequel se trouvent euh, ces personnages et qui effectivement vivent la technologie comme quelque chose d'absolument banal. Voilà, ils ne se posent pas de questions, pour eux ils sont, ils sont dedans. Voilà. Et c'est un des intérêts du, aussi du mode d'écriture hein, du cyberpunk, c'est que vous êtes bombardé de, de termes avec aucune définition, vous êtes bombardé de noms de marques avec aucune définition. Mais pourquoi Parce que pour ces gens-là, dans ces situations, c'est évident. Dans un roman d'aujourd'hui, vous n'avez pas passé une page à expliquer ce que c'est Apple. Voilà, tout le monde connaît Apple. Vous n'avez pas passé une page à expliquer ce que c'est une appli de rencontre, par exemple. Voilà, tout le monde le, le sait. Où est... voilà. Et c'est cette espèce d'effet de réalité qui arrive à créer le cyberpunk et qui, voilà, pris avec un peu de recul, peut vous amener à vous poser certaines questions. Et certaines mauvaises langues, comme Nathaniel Rich, même, disent qu'en fait, le neuromancien, est plus intéressant par les questions qu'il amène à poser que par l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que le, le matériau est à ce point riche qu'on peut le travailler et introduire voilà, les, les deux séries de questions que j'ai introduites, mais on pourra revenir sur d'autres. Une fois, j'aurais laissé parler un petit peu mon collègue. Alors, je vais essayer de, de donc par rapport à la problématique, vous voyez, euh, lui il fait la problématique, moi l'historique. C'est comme ça qu'on se complète. Lui, il problématise et moi je vous donne l'historique. Je vais essayer de vous montrer euh, qu'en fait, euh, les problématiques que pose la technologie dans notre société aujourd'hui sont en fait euh, basées sur des représentations que nous avons de la technique et du rapport que nous avons à la technique qui sont en fait assez anciennes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression... Euh, que la manière dont vous vivez aujourd'hui euh, est très très euh, récente et qu'en fait, euh, il n'y a que depuis que quelques années, euh, depuis la généralisation des réseaux, des choses comme ça, euh, qu'on pouvait prévoir ça. En fait, pas du tout. La science-fiction et, et le mouvement cyberpunk avaient prévu ça il y a plus de 40 ans, en fait. Et en réalité, rien de neuf sous le soleil, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, d'une certaine façon, on vit mieux ou on vit moins bien. Mais cette problématique-là du smartphone, de la connexion permanente, voire de la réalité virtuelle, elle n'a rien de vraiment nouveau. En fait, c'est simplement une étape dans le rapport que nous avons à la, à la technique et surtout aux outils de communication que nous nous sommes créés et que nous utilisons avec, je dirais, plus ou moins de, de discernement. Alors, la science-fiction, pour ceux qui connaissent un peu la science-fiction, quand même, je pense qu'ici, il y en a un certain nombre, c'est une littérature qui travaille sur nos représentations populaires, savantes parfois, mais plutôt populaires, de la science et de la technique. C'est-à-dire c'est un champ littéraire qui examine l'impact social du progrès technique, ou de, pour reprendre ce que vous disiez, de l'évolution technique. Et du coup, cette science-fiction qui existe, on va dire, depuis Jules Verne, hein, si on veut schématiser, euh, elle a répondu à chacune de, des étapes de, ce, de son évolution, euh, finalement elle a répondu à la manière dont on envisageait, dont on fantasmait l'impact d'une nouvelle technique ou d'un nouveau moyen de transport, d'un nouveau moyen de communication, etc. Et ce mouvement cyberpunk euh, qui date vraiment euh, des années euh, 80, vous euh, voyez, mis, je vous ai mis deux dates, hein, moi, je, moi je raisonne plutôt ici en tant qu'historien, euh, Vraiment, en tant que politiste, euh, Yannick, il va problématiser. Moi, je vais essayer de vous donner des repères historiques. On est 1982, hein, à peu près le début du moment Cyberpunk, et euh, 1996 avec un point de focalisation qui est, euh, qui est très intéressant. Et ce point de focalisation, on ne respecte pas forcément hein, la, la chronologie de la, la conférence, parce que c'est une conférence qu'on a déjà beaucoup travaillée et qui va donner lieu à un essai. Hein, donc, on essaye de vous montrer plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, mais en gros, le point de focalisation de ce courant cyberpunk, c'est l'année 1986. Donc vous voyez, ça fait loin hein, quand même, hein, l'année 1986, on est en 2019. Et en 1986, vous avez euh, donc un auteur, Bruce Sterling, qui va définir ce qu'est euh, le mouvement cyberpunk. Et euh, je voudrais vous lire, je vous en ai mis un, un extrait, mais je voulais vous dire un, un autre extrait euh, de sa préface... Il a réuni une quinzaine d'auteurs et euh, la mission, c'était d'incarner euh, ce mouvement, ce fameux mouvement cyberpunk qui était considéré comme un mouvement euh, tout à fait novateur dans l'histoire de, de l'imaginaire de la science-fiction. Voilà ce qu'il dit. Donc, euh, Il y a d'autres extraits, bien sûr, mais je voulais vous lire celui-là. Euh, « Les années 80, donc dans 1986, hein, les années 80 constituent une ère de réévaluation, d'intégration, d'influence hybride de vieilles notions réinterprétées avec une sophistication nouvelle et de perspectives plus larges. Au fond, la tendance cyberpunk forme une extension naturelle d'éléments déjà présents dans la science-fiction. Et effectivement, première chose que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que le cyberpunk s'est focalisé sur deux choses. La notion de réseau, la notion de réseau Internet, hein, c'était les prémices d'Internet, on n'était pas encore dans l'Internet vraiment pour le grand public, et euh, la notion d'extension, d'homme augmenté, de, de cyborgs, de prothèses cybernétiques. Et ces deux éléments ont permis à une génération d'auteurs, hein, c'est vraiment une génération d'auteurs, hein, les, les cyberpunk, de formuler un regard différent sur le futur. Un regard différent de celui qui était euh, le regard des années 50, qui était très focalisé sur euh, le spectre d'une apocalypse nucléaire, d'une fin du monde par le feu nucléaire, par la guerre froide, etc., ou encore avant euh, la naïveté des, des tout premiers auteurs de science-fiction, des Pulps, hein, des années 30, 1930, qui imaginaient un futur où la science aurait apporté la paix et la prospérité à l'humanité. Et les auteurs cyberpunk se sont vraiment penchés sur les conséquences sociales et les nouvelles formes d'inégalité, une sorte de, vraiment de réflexion sociale et technique, une nouvelle forme d'inégalité de ce qui allait être provoqué, par les réseaux et par les prothèses cybernétiques. Et du coup, ce qu'on voit dans ce mouvement cyberpunk, eh c'est une tentative d'avertissement, de révolution, qui est restée une révolution inachevée, parce que c'est une révolution littéraire. Et puis aussi, vous allez voir une dénonciation de l'utilisation capitaliste des nouvelles technologies, et en particulier des réseaux. Et ce que j'aimerais bien vous montrer en, en quelques minutes, c'est la lucidité de ces auteurs qui ont écrit il y a 40 ans, certains d'entre vous étaient pas nés, euh, pour expliquer comment notre rapport à la technologie n'est ni bon ni mauvais, c'est pas le problème, mais peut susciter des formes de société encore plus inégalitaires que celles qui les ont, euh, qui les ont précédées. Et moi ça me touche beaucoup parce que j'ai 47 ans, quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, euh, euh, le cyberpunk commençait déjà à vieillir, hein, c'était euh, Blade Runner, etc. Et moi j'étais pas passionné, moi je préférais euh, Isaac Asimov, euh, Arthur Clarke, enfin des formes de science-fiction beaucoup plus verniennes en quelque sorte. Et le cyberpunk était un peu ringardisé. Et quand j'ai commencé à publier de la science-fiction, dans la fin des années 90, les cyberpunks c'était vraiment... Euh, des ringards qui n'avaient rien compris, qui avaient vraiment vu toutes les choses en noir et qui n'avaient pas du tout compris toute la potentialité, toute la chance qu'on avait de flirter avec un monde d'ubiquité, un monde de connexion permanente et de mémoire illimitée. Et aujourd'hui, étrangement, le monde de l'université, le monde de la recherche se penche sur les représentations sous-jacentes au roman cyberpunk et voit un décryptage particulièrement lucide des problématiques euh, que Yannick vient de vous exposer, liées euh, aux difficultés de l'éducation, aux difficultés de la transmission, etc., qui sont provoquées par euh, nos smartphones, dont en même temps nous nous servons pour améliorer notre, notre quotidien. Donc je voudrais juste euh, revenir sur quelques-uns de, de ces éléments. Euh, D'abord, la première chose, c'est l'apparition dans la science-fiction, on est dans les années 80, d'un nouveau personnage qui n'existait pas, et qui est le hacker. Le hacker, c'est le pirate informatique, euh, c'est celui qui va combattre hein, les multinationales, qui va combattre euh, les inégalités sociales et d'argent, non pas dans le monde réel, mais dans un monde qui est plus important que le monde réel et qui est le monde des réseaux. Le monde des, euh, ce qu'on appellera, des réalités virtuelles ou le monde des avatars, et ce qui est très intéressant, euh, Yannick vous a cité euh, « "Cablé" de Walter John Williams, une excellente référence euh, qu'il a très bien choisie, c'est l'ambivalence de la figure du hacker. Le hacker est à la fois, dans les, dans les romans cyberpunk, euh, un terroriste, un révolutionnaire dangereux, un fauteur de troubles, et en même temps, euh, il est un pilote capable de naviguer dans la complexité des réseaux, dans ce qu'on appellera aujourd'hui le « dark web » par exemple, un aventurier parce qu'il peut affronter des territoires inconnus qui sont des territoires virtuels mais dont les frontières sont protégées par des pare-feux, euh, par des programmes assassins, etc. Et puis surtout, il est un peu aussi une forme de, de combattant euh, altermondialiste, on dirait aujourd'hui, ou altercapitaliste, cest c'est-à-dire qu'il essaye, tel un Robin des Bois de l'époque virtuelle, de redistribuer les richesses ou de redistribuer les, les connexions au, au réseau. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout est compris, absolument tout est compris par ces auteurs qui n'avaient pas accès au réseau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Euh, la notion d'irréputation, la notion de surveillance, la notion d'historique de navigation, dans lequel vous savez qu'aujourd'hui, euh, Google et autres, autres grandes sociétés savent très bien ce que vous aimez, ce que vous achetez, combien de fois vous achetez et quel est votre temps de connexion. Tout ça est dans un roman écrit par un excellent auteur qui s'appelle Vernor Vingy, un auteur américain, qui par ailleurs est le père de la notion de singularité technologique sur l'émergence de l'intelligence artificielle, mais c'est un autre sujet. Et en 1981, on est vraiment au tout début hein, de, du mouvement cyberpunk, il écrit un, un roman qui s'appelle « True Names »,« Les noms », et qui est vraiment euh, la preuve de la lucidité, de l'acuité euh, de la problématique posée par ces auteurs de cyberpunk, puisque l'idée euh, essentielle de True Name, c'est personne ne doit jamais savoir qui se cache derrière votre avatar. Sinon, eh bien, ce qui se passe, c'est que les multinationales remontent à vous dans le monde réel, et que tout comme on peut mourir dans le réseau par destruction de l'avatar ou du profil, qui est le vôtre dans telle ou telle connexion ou dans tel ou tel réseau social, eh bien vous pouvez aussi être la cible dans la réalité et mourir si votre nom véritable est associé à l'un des milliers euh, ou des centaines d'avatars que vous utilisez dans le, dans le réseau. Donc vraiment pour vous faire comprendre, hein, parce qu'il y a une arrogance que je trouve extrêmement gênante euh, de la nouvelle génération, c'est cette idée que euh, tous ceux qui ne sont pas la génération Y. Euh, n'ont pas euh, compris quel était l'enjeu technique et l'enjeu social des réseaux. Et en fait, les, les vieux auteurs du cyberpunk euh, vous montrent exactement le contraire. Ils avaient parfaitement compris les enjeux. Les enjeux, c'est quoi C'est un, une nouvelle question sociale. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous savez que le 19e siècle, le siècle de l'industrialisation, pose la question du statut des ouvriers. La question sociale. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier qui est, par exemple, signataire d'un contrat de travail avec un grand patron Et comment gérer les inégalités profondes entre l'ouvrier et le patron Eh bien, la nouvelle question sociale, c'est celle des réseaux. Comment gérer les inégalités entre l'utilisateur, lambda, que vous êtes tous ici, et les concepteurs de logiciels ou les fournisseurs d'accès Et cette question sociale, pour numérique qu'elle soit, est une question juridique et politique fondamentale pour le type de société que nous voulons aujourd'hui. Alors le combat des hackers, il est certes excessif, hein, il y a des hackers qui sont des terroristes, hein, véritablement, mais c'est aussi un combat qui nous montre que la technique de nos téléphones et de nos réseaux ne change rien à la problématique fondamentale qui est quel modèle de société on veut mettre en place, avec quels outils techniques on va le faire, et quelles limites, quelles pertes de liberté nous sommes prêts à accepter pour avoir une connexion ou des facilités, comme vous disiez, euh, très facilement, euh, des facilités très, euh, très étendues. Et puis, euh, pour euh, essayer de le voir un petit peu autrement, et après je repasserai la, la parole à Yannick sur Blade Runner, parce qu'il a, il a beaucoup travaillé sur l'analyse de, de Blade Runner, euh, ce qui m'amuse aussi, c'est que la science-fiction, depuis son origine, moi je suis plutôt historien de la science-fiction, je la vois de façon plutôt historique, hein, un peu moins de façon euh, ciblée, euh, la science-fiction a toujours euh, imaginé les sociétés idéales, d'un côté, le, le, le space opéra euh, ultra technologique, l'expansion de l'homme dans l'espace, etc. Et en même temps, les sociétés sombres, les sociétés de surveillance, les sociétés de l'aliénation, ce qu'on appelle en général des dystopies, des utopies dysfonctionnelles. Alors, euh, la plus connue, euh, les plus connues, euh, pour en citer trois, hein, c'est euh, « Le meilleur des mondes » de Duxley, 1932, euh, « 1984 » de George Orwell, 1948, « Fahrenheit 451 » aussi, sur la culture, etc., de, de Ray Bradbury. Eh bien là, euh, les cyberpunk sont particulièrement intéressants pour moi parce qu'ils comprennent, et tu parlais de détérioralisation tout à l'heure, ils comprennent que la réalité virtuelle c'est nou un nouveau territoire, c'est une nouvelle euh, terra incognita, et que ce nouveau territoire, le, le réseau hein, qui euh, se mesure en mégabits, en gigabits, en terabits, etc., euh, c'est une terre inconnue vers laquelle nous allons, euh, dans laquelle nous faisons des colonies, nous créons des, des, des structures sociales, des structures juridiques, etc., des droits d'accès, où nous accumulons des richesses, où nous avons parfois de la surexploitation de ressources, en particulier de ressources personnelles, il faut bien que vous compreniez que vous êtes des puits à pétrole de données personnelles, que vous êtes moissonnés par des sociétés qui se nourrissent de vos données personnelles comme dans les, dans les meilleures années de la, du capitalisme du XXe siècle, ont creusé et ont puisé dans les puits de pétrole pour faire de la spéculation et notamment gagner de l'argent sur sur les ressources pétrolières. Et les cyberpunk ne sont pas tous dans la négativité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ils, ils savent aussi vous dire que nous pouvons créer de nouvelles utopies et que nous pouvons créer des utopies au sens littéral du terme où topos, c'est le lieu qui n'existe pas. Et quel est le lieu qui n'existe pas, que nous fréquentons tous les jours C'est le réseau. Parce que par définition, il n'a pas de réalité matérielle. Et donc dans ce réseau, nous pouvons soit investir des utopies, soit créer des espaces de liberté, soit au contraire aller dans le sens d'une dystopie toujours plus grande et que les auteurs de, de, que, que les auteurs de cyberpunk avaient parfaitement identifié. Donc euh, vous n'avez pas, euh, aucun d'entre vous, et moi le premier, hein, euh, nous n'avons pas euh, l'originalité d'avoir compris ce que peut amener en termes d'inégalité l'exploitation d'Internet, il l'avait parfaitement compris, il y a plus de 40 ans. En hein, 1981, on est en 2019. Bientôt, ça fait 50 ans qu'on qu qu est au courant de cette, de cette chose. Alors, on va pouvoir focaliser maintenant un petit peu plus sur, sur une œuvre et aussi sur les enjeux d'écologie numérique que, que Yannick a, a travaillé en particulier. Euh, mais en, en fait, la question que pose la science-fiction, ça a toujours été la même. Nous avons des représentations de la société, celles que nous voudrions avoir et celles que nous avons, et cette distinction entre la réalité que nous avons à affronter et celle dont nous rêvons, il y a là tout l'espace de l'imaginaire social de la science-fiction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des, des chercheurs comme Yannick, de façon très précise, s'intéressent à, à ces réalités, euh, à ces réalités euh, sociales. Alors, est-ce que tu veux peut-être... Euh, parler de, de Blade Runner ou de... On peut dire deux mots, oui, ouais. pour montrer le type de question que ce type d'œuvre permet de, de réintroduire. Euh, dans le début des années 80, euh, on voit euh, réapparaître sous une autre forme une question qui n'est pas neuve, hein, mais que le, le cyberpunk et des œuvres comme Blade Runner permettent de retravailler, qui est la question de l'autonomisation des machines. Euh, cette espèce d'anxiété sur, effectivement, des machines qui peuvent avoir des, des comportements euh, autonomes et en dehors des, des préoccupations euh, humaines. Euh, je pense que tout le monde ici a vu euh, Blade Runner, le, le film de Ridley Scott, oui, rassurez-moi. Euh, bah, avec la, la figure du réplicant, vous avez une forme de, de mise en scène de cette autonomisation des, des machines ou des, des créations humaines. Alors certes, ce n'est pas une figure qui est nouvelle, hein, vous la trouvez déjà avec le golem euh, bien euh, antérieurement, mais vous avez euh, voilà, la, la, la mise en forme euh, de cette autonomisation sous un versant un peu plus euh, technique, et que vous aviez aussi euh, déjà pour qu'on retrouvera pour partie aussi dans, dans Neuromancien avec la question des, des intelligences artificielles. Et effectivement, dans le Cyberpunk, vous avez cette espèce de, de coup de génie aussi euh, de ces auteurs, qui effectivement ont bien compris que les intelligences artificielles allaient arriver à un stade particulier du capitalisme euh, euh, le, le type d'innovation euh, qui, qui arrive avec ces euh, algorithmes et ces créations euh, ça, ça n'arrive pas à n'importe quel moment euh, ça arrive à un stade particulier du, du capitalisme et vous avez une espèce de fulgurance sur ce couplage entre une évolution technique et un certain type de substrat économique Et voilà, ça mérite pour le coup euh, réflexion hein. je ne sais pas si vous suivez ce que fait euh, Google ou ce que fait Facebook en matière d'intelligence artificielle euh, il est fort probable que ça ne soit pas uniquement pour vérifier les photos problématiques ou les comportements problématiques sur, euh, sur le réseau. Hein. Euh, il est plus fortement probable que pourquoi Facebook s'intéresse aux intelligences artificielles. Euh, à votre avis, pourquoi Ouais, et donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça Ouais, et co co le, co comment est-ce qu'on analyse Ouais, et l'étape après, c'est quoi euh, ouais. L'étape suivante, c'est la modélisation des comportements. Une intelligence artificielle, ça peut servir à quoi Une fois que vous avez récupéré les données, une fois que vous êtes capable de connaître à peu près les comportements des individus, vous pouvez modéliser, c'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose qui vous ressemble avec un comportement... Je ne sais pas si vous me suivez. En gros, vous avez une espèce de double de vous qu'on peut modéliser pour prédire vos comportements. Donc... Vous voyez ce que je veux dire voilà. et Il y a un aspect manipulateur dans cette histoire-là. Si on va créer une espèce de, de fiction pour vous euh, voilà, prévoir vos comportements bien plus, euh, plus à l'avance, euh, il y a cette espèce d'anticipation dans Neuromancien, où effectivement les intelligences artificielles qui sont créées... Euh, il y en a notamment une hein, qui va récupérer la, la personnalité d'un ancien militaire euh, dont le cerveau a été détruit, et qui va coloniser cette personne, mais effectivement en modélisant en quelque sorte son comportement. La capacité de calcul de l'intelligence artificielle est telle qu'elle peut prévoir effectivement mieux que vous les comportements que vous allez avoir. Et si Facebook, si Amazon, si Google développe ce type de technologie, euh, je peux vous assurer que c'est pas pour faire le tri entre les photos porno ou, ou violentes. Il voilà, <rire> y a des ambitions clairement commerciales, et la question c'est qu'est-ce qu'ils en feront euh après. Euh, alors pour revenir au cyberpunk, effectivement vous avez ce type de, de fulgurance et d'anticipation qui est, qui est déjà présent, où effectivement euh, les IA deviennent capables de manipuler les individus euh, presque comme si elles se mettaient dans le cerveau de, de ces personnes. Euh, autre problématique aussi pour faire le lien avec Blade Runner et puis aussi euh, les œuvres cyberpunk. Euh, je parlais de conditions humaines tout à l'heure. Euh, ce que nous montre bien également euh, ce type de littérature et, et d'œuvres, c'est que la condition humaine sera de plus en plus une condition urbaine. Euh, C'est-à-dire que l'environnement euh, majoritaire dans lequel sera la population euh, humaine sera un environnement essentiellement urbain. Donc, euh, bah, C'est le type de représentation que vous avez dans, dans Blade Runner. Euh, donc, Un environnement qui est très artificialisé. Euh, qui n'est pas d'un caractère riant euh, tous les jours, qui est, voilà, qui est fait de béton, euh, de, de verre, etc. Et euh, quand j'y conduis sur urbaine, euh, c'est une condition dans laquelle la nature a quasiment disparu. Un des intérêts de la science-fiction, c'est de vous donner des expériences esthétiques euh, que vous n'auriez pas dans votre vie réelle. Et si vous voulez savoir, par exemple, à quoi peut ressembler un, un monde dans lequel la nature a disparu, bah, prenez effectivement euh, Blade Runner. Il n'y a, a plus d'animal. Euh, tous les animaux sont euh, synthétiques. L'expérience que vous avez avec la, la nature, en fait, c'est une expérience qui relève du simulacre euh, qui, voilà, euh, le, le peu de nature qui reste n'est plus de la nature réelle, c'est de la nature qui est euh, voilà, c'est des robots qui sont recréés qui ont des fonctionnements électriques ou... euh... donc ça c'est le, le, le deuxième aspect. Euh, sur la condition urbaine aussi, euh, ce que vous montre à film comme Runner, c'est cette espèce de mélange culturel, euh, cette espèce d'hybridation entre le monde occidental et le monde asiatique. Vous avez une espèce de créolisation généralisée de ce qui est devenu la vie sur Terre. Euh, il y a un grand théoricien des médias qui s'appelle Marshall McLuhan qui avait théorisé ça dans les années 60. Il appelait ça le village global. Eh bien, le village global, vous l'avez effectivement dans le cyberpunk. où Vous avez une espèce de mix entre les références culturelles asiatiques. Euh, voilà. Et en fait, Blade Runner, la ville, elle est très inspirée de Hong Kong, hein, qui est l'espèce de modèle vers lequel est censé s'acheminer toutes les villes du monde. Ce que vous retrouverez plus tard théorisé en sociologie avec le, voilà, le, la ville globale et avec l'idée de, de système. Mondial. Ben les, les, les cyberpunk, on avait fait une espèce de, de théorie qui de manière assez amusante a été aussi repris par des, des théoriciens de la, théorie, de la sociologie urbaine qui s'en servent comme un matériau tout à fait sérieux pour travailler des questionnements sociologiques contemporains. Alors, pour, pour en rester dans l'idée de la, la condition humaine sera une condition urbaine, euh, ça sera aussi une condition urbaine euh, pas très facile à vivre. Euh, c'est l'aspect punk hein, du terme cyberpunk. Euh, le cyberpunk nous décrit aussi un monde de déliquescence sociale. Le versant sombre de l'accroissement des inégalités, euh, c'est euh, bah, cette lutte pour la vie euh, généralisée. Alors, là aussi, c'est très intéressant. Euh, 82, euh, Blade Runner pour sa, sa diffusion au cinéma, 84 pour Neuromancien. Euh, le début des années 80 est euh, aussi la période où vont commencer à dominer les idées néolibérales. Euh, donc c'est euh, dans la foulée hein, de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 79, dans la, le sillage de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en, en 80, et euh, bah, le, le monde du cyberpunk vous décrit également une espèce de métaphorisation euh, d'un monde euh, qui aurait été l'aboutissement euh, des idées néolibérales. Euh, euh, chacun est transformé en une espèce d'entreprise de, euh, personnelle. Euh, euh, le second de Margaret Thatcher, c'est... Euh, euh, There is no such thing society. Il n'existe que des individus. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de société. C'est chacun pour soi euh, et malheur au vaincu, hein, comme on disait chez les Romains. Euh, et la question que pose euh, d'une certaine manière le cyberpunk, bah, c'est que deviennent les perdants bah, Les perdants ne disparaissent pas. Les perdants doivent survivre et doivent trouver tous les moyens pour survivre. Donc y compris, en Hugo parlait de, de cyborg, bah, la meilleure manière de survie dans ce type de société hyper concurrentielle, bah, c'est de s'adjoindre toutes les prothèses possibles et imaginables pour devenir bah, plus fort. Euh, voilà. Donc c'est euh, dans le cas de neuromanciens, par exemple, une espèce de mercenaire, garde du corps, euh, tuer à gage, qui est Molly Millions, euh, qui va se faire greffer des, des yeux, euh, des obioniques bioniques en quelque sorte, qui va se mettre sous les doigts des des espèces de griffes, de griffes voilà, rétractables qu'elle pourra sortir en cas de, de besoin. Euh, donc les individus, euh, s'ils veulent résister, bah, sont presque obligés de se transformer en, en armes de guerre, euh, voilà, parce que sinon euh, vous n'êtes plus dans la course et vous perdez euh, voilà, votre survie, elle est clairement liée à votre capacité à résister à un environnement qui est devenu très très dur quoi. si vous voilà euh, l'image d'ailleurs elle est employée par Gibson lui-même c'est le darwinisme social poussé à son extrême et à certains égards c'est en ce sens là qu'il a une forme de fulgurance également entre cette mise en regard entre le néolibéralisme qui est, qui est naissant à l'époque et puis euh, voilà les tendances qui sont devenues largement euh, prévalentes euh, aujourd'hui je suis désolé, on a un peu traîné au début avec les aspects techniques et tout ça. On a commencé en retard. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Il nous reste 5 minutes à peu près, parce qu'en théorie on doit libérer la salle à 15. Là, On Peut-être peut des questions, voilà, voilà. Aux questions. Si vous avez des questions, il y a un micro que j'ai amené là devant vous. Euh, si, si tu peux, euh, je ne sais pas si la caméra ne va pas t'empêcher de. voilà. Alors, par ailleurs, on, on tient notre présentation à, à, à votre disposition, en tout cas pour ce qui me concerne la, la partie de la présentation, donc il suffit de m'envoyer un mail, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, je vous envoie la, la présentation que vous n'avez vue qu'en partie, puisqu'on travaille actuellement voilà, sur un essai sur les aspects politiques et juridiques du cyberpunk. Alors, moi, je juste savoir, branches, euh. ouais. Merci. Ok, Je voulais juste savoir comment est-ce que dans l'univers euh, cyber, cyberpunk était prédite euh, la fracture importante avec le, monde actuel, avec le monde actuel qui est la disparition des, des états euh, principalement, est-ce que c'est quelque chose qui est inspiré euh, vraiment de la période de guerre froide, donc il y a une guerre les, les états disparaissent, il y a un grand vainqueur, ou est-ce que c'est plus inspiré par exemple de, de l'Europe euh, une sorte de regroupement des pays petit à petit, on perd les frontières on a une monnaie commune euh, voilà. Alors, deux points. Le, le premier, d'abord, c'est que dans la science-fiction, il n'y a pas de prédiction. C'est juste des formes de représentation qui se décalent vers l'avenir. Ces auteurs-là n'avaient pas les ambitions de prédire l'avenir. Ils donnent une forme de représentation à ce qu'ils considèrent comme un état du monde potentiellement futur. Euh, dans Deux Romanciens, il n'y a pas d'explication sur le, le type d'évolution qui fait qu'on est arrivé à ce type de, de situation. C'est un état du monde à un moment donné, euh, par rapport auquel on peut faire des hypothèses sur ce qui s'est passé auparavant, mais il n'y a pas d'explication à proprement parler. Euh, donc, C'est apparemment euh, le fait que les multinationales sont devenues tellement puissantes que les états ont été en quelque sorte placés euh, à la remorque et à la ramasse. Mais il n'y a pas d'explication proprement parler. Alors, en revanche, une explication, vous la trouverez, euh, ou en tout cas, une qui peut répondre au type de questions que vous posez, vous la trouverez plus tard dans un courant qu'on peut appeler le post-cyberpunk, que vous trouverez incarné par des gens comme Neil Stephenson, avec des fameuses œuvres comme Snow Crash euh, ou euh, L'Âge de Diamant, où là, pour le coup... Euh, vous avez une forme d'explication et l'explication que donne Nick euh, Stephenson c'est que les technologies de transmission de l'information et la finance sont devenues euh, tellement puissantes qu'en fait les états n'ont plus été capables de suivre en gros quand vous avez euh, de la finance qui se déplace à la vitesse de la lumière en quatre coins de la planète euh, vous pouvez mettre en place toutes les formes de régulation que vous voulez euh, s'il n'y a pas de forme d'entente entre les états euh, l'entreprise le, qui va vouloir déplacer son argent euh, va le faire et va contourner toutes les formes de fiscalité et de régulation euh, normative donc c'est l'explication que donne Lee Stevenson. En fait les états ont été privés de ressources parce que l'argent euh, des grandes entreprises se déplaçait tellement vite et en dehors des formes de régulation que les états ne servaient, enfin, ont été en quelque sorte asséchés par l'intérieur. Ouais. Voilà. Pour, pour ajouter, pour répondre à ta question, tout à fait pertinente parce qu'en fait c'est pas de la prédiction effectivement, c'est plus une projection. Tu as une nouvelle dans l'anto qu que je vous recommande, hein, c'est une qui, qui est tout à fait disponible aujourd'hui, donc Mozart en verre miroir, en fait le titre anglais c'est Mirror Shades les lunettes envers miroir que les, que les cyberpunk se mettaient pour se, pour se reconnaître. Il y a une nouvelle de John Shirley qui s'appelle Free Zone, Free Zone en fait, et qui, a, qui répond assez à ta question. En fait, Free Zone, c'est euh, les zones de franchise qui ne répondent à aucune forme de fiscalité, ni à aucune forme de, de loi étatique. Et en fait, ces zones de franchise, dans la nouvelle de, de, de Shirley, elles se trouvent euh, à la fois dans le réseau, et à la fois dans des zones territoriales qui euh, échappent, par exemple, euh, à, euh, à la juridiction euh, d'un État, et du coup qui affaiblissent les États puisque les, les flux de capitaux passent par ces zones de franchise-là. Et en particulier, hein, je, je te lis les, les premières lignes, parce que ça correspond vraiment à ta, à ta question, euh, « Free Zone flottait dans l'océan Atlantique, cité baignée par les remous d'une confluence culturelle internationale. Elle se trouvait ancrée à quelques 150 km au nord de Sidi Ifni, vit le somnolent de la côte marocaine dans un courant chaud et doux et dans un secteur où la mer n'était que rarement troublée par de gros orages. A l'origine, Freezone n'avait été qu'une plateforme de forage parmi tant d'autres et pour l'heure on avait expliqué on avait exploité que le quart des réserves de l'énorme gisement pétrolier situé par 400 mètres au fond sous l'île artificielle. Et donc cette plateforme de forage devient une cité libre, une cité libre où les capitaux affluent, qui échappent à toute juridiction de tout état et bien sûr, évidemment tu l'auras compris, L'accès à cette liste est libre et réservé évidemment aux riches, à ceux qui ont les moyens. Et donc c'est aussi une critique de la privatisation des ressources naturelles que l'on trouve en particulier dans cette nouvelle de, de John Charlie. Et là où c'est à nouveau très fort, c'est que vous trouvez aujourd'hui ce même type de projet qui est défendu par des technolibertariens comme Peter Thiel, euh, donc le fondateur de Paypal et une des fortunes qui a conseillé Trump vous avez des, des projets donc de plateformes dans les zones internationales euh, qui puissent être mises en place et à l'écart de toute forme de régulation fiscale, normative, euh, étatique. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir une espèce de paradis libertarien euh, à l'abri de la pression des États, euh, voilà, sans gouvernement pour le coup, si ce n'est la, la forme de régulation que se serait donnée, ces chefs d'entreprise. Euh... Oui, enfin voilà, vous avez les systèmes de port francs, les systèmes de paradis fiscaux... Qui, voilà. Mais l'étape ultime qu'envisagent certains libertariens, c'est même encore plus loin que ça, c'est au-delà de, de l'évasion fiscale, c'est carrément des, des formes de micro-sociétés qui soient en dehors de toute idée de gouvernement et de, de structure étatique. Euh, et je voudrais, si on a deux minutes, est-ce qu'il y a encore une question Oui, ah, vas-y alors, prends le, prends le micro, bon tant pis, on n'aura pas le temps d'ajouter, de, de, mais c'est plus intéressant d'avoir une question. Il nous reste vraiment deux minutes. Ok, ah oui. Euh, alors, euh, déjà une question vis-à-vis enfin, -vis de l'histoire du cyberpunk, euh, parce que pour moi, tout ce qui est mise en réseau ou tout, ça, ça me fait pas mal penser à Ubik de, de Philippe Cadix, en 69. Ouais. Euh, mais cette fois-ci, enfin, c'est un peu les, les pouvoirs psychiques euh, qui se mettent à la place euh, de la technologie. Et d'ailleurs, peut-être qu'au niveau de l'histoire de la science-fiction, il y a tout ce truc-là un peu poussiéreux des années 60-70, à base de LSD, de champs quantiques et de et de télépathie qui, enfin qui maintenant sont assez datées, mmh. euh, mais où il y a des choses assez intéressantes. Et, enfin, autre question, euh, mais plutôt vis-à-vis -vis du futur, en fait, c'est que le, le cyberpunk, alors euh, s'il y a Richard Morgan qui avait fait ça avec Altered Carbon, vis-à-vis mmh. euh, -vis de l'immortalité. Mmh. Et en fait, quelque chose qui me frappe là-dessus, c'est que maintenant l'immortalité, euh, l'upload et ces, ces notions-là euh, commencent à être pensées par les ultra-riches. Enfin, la Page de Google, par exemple, finance des projets d'intelligence de, de, artificielle en, en vue de scanner l'esprit humain. Euh, on a un autre multimillionnaire français qui, pour le coup, euh, est assez fan de ça, c'est euh, Laurent Alexandre. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a des idées finalement qui partent dans un monde, enfin actuellement, qui devient assez cyberpunk, mais qui sont à la base à, dans la science-fiction. Et en fait, ça, ça fait penser, bah, par exemple, au cycle de la culture euh, de Ian Banks, où justement, il y a cette notion d'upload euh, de hum, euh, d'immortalité par l'information, mais dans le cadre d'une société utopique. Ouais, euh, donc est-ce qu'on n'a pas enfin, du, du cross-talk à un moment et justement des idées qui font des va-et-vient en fait, entre la, la science-fiction parfois utopique pour être transformée en dystopie par la, la réalité finalement ouais, bien sûr. Alors excellente question, euh, ça m'a intérêt une réponse très longue, mais je, je vais faire très bref. Euh, les origines du, du cyberpunk, évidemment, euh, sont floues. Hein. Moi, je vous ai donné des dates euh, des dates repères, euh, parce que c'est le pitch de l'historien d'essayer de donner des dates repères. Mais au-delà de 82, 84, 86, évidemment, il y a toute l'influence de Philippe K. Ce n'est pas un hasard si euh, Blade Runner, inspiré d'un roman de Dick, est devenu un peu l'évangile hein, de la génération euh, cyberpunk. Ils avaient bien compris la manière dont la technologie pouvait retranscrire euh, la diversité, euh, le côté un peu comme ça... Euh, complètement transformé de ce que les psychotropes et les, les espaces psychiques des années 60-70 pouvaient, euh, pouvaient apporter. Et merci de, aussi de, de me donner l'occasion de dire que tout ce qui est néo ou post-cyberpunk n'est hein, pas toujours négatif. Très bonne citation de, du cycle de Yann Banks, un auteur écossais, euh, qui est le cycle de la culture, un hein, space opera très futuriste où les intelligences artificielles ont donné à l'humanité une paix euh, étirée à l'échec galactique et où finalement l'humanité n'a plus qu'à à développer la culture, véritablement les, les, les zones et les moments dédiés à la culture, au loisir, à la lecture, au divertissement, etc. Parce que les intelligences artificielles gèrent tout. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on est toujours dans la science-fiction. Et moi, la dernière chose que je voudrais dire, et on n'est pas forcément d'accord avec ça, euh, avec Yannick, justement, on en discute beaucoup, euh, c'est sur le transhumanisme. Euh, donc aujourd'hui, on a un courant intellectuel, scientifique, euh, idéologique, euh, qui est le transhumanisme, euh, qui postule euh, finalement deux choses très simples qui étaient présentes euh, dans le cyberpunk d'une certaine façon, l'expansion de l'humanité grâce à la technologie et la, le, le corréla de l'expansion qui est l'immortalité, c'est-à-dire l'immortalité exactement comme, comme tu l'as dit, l'immortalité numérique hein, euh, d'une certaine façon. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que... Euh, ce transhumanisme a une différence majeure avec la science-fiction, une différence fondamentale, essentielle, que vous ne devez pas perdre de vue. C'est que le transhumanisme est un courant politique et intellectuel, alors que la science-fiction, c'est de l'imaginaire. Et donc, vous devez bien faire la différence entre un processus qui vise à étayer intellectuellement l'inéluctabilité d'un type de société technologique, et ça, ça s'appelle le transhumanisme, et une réflexion servie par l'imaginaire, montrant des sociétés qui n'ont jamais vocation à décrire l'avenir, qui ne sont pas des prédictions, et qui vous permettent de réfléchir à, aux représentations que nous nous faisons, nous, de notre société. Et ça, c'est la science-fiction. Et méfiez-vous de, de, de cette différence fondamentale qui est de vous laisser croire que le seul futur possible, c'est le futur transhumaniste, qui de toute façon ne sera pas pour tout le monde, de façon claire. Hein, donc, euh, lisez plutôt un bon roman de science-fiction, et méfiez-vous des contrefaçons. Tu peux rajouter et Je crois qu'on va vraiment se faire euh jeter, parce que je vais voir à côté. côté. On pourrait faire un débat, non plus finir. Euh, euh, plutôt prendre une autre question, éventuellement, s'il y en a une si vous souhaitez qu'on développe sur ce point, sur le transhumanisme, il faut qu'on voilà. Ok. Eh bien, nous en resterons là. là. Voilà. Merci Monsieur. pour votre attention. Merci. Et euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. Voilà.